Bonjour. Dans ce cours, on va revenir sur l'implémentation de if-true-if-false. Pour ceux d'entre vous qui sont attentifs, et je sais qu'il y en a plein, vous avez sûrement remarqué que quand euh, j'ai proposé les exemples pour l'implémentation de notes, j'avais dit qu'il y avait notes, qu'on pouvait implémenter notes, or, if-true-if-false. Et dans la solution, j'ai jamais parlé de if-true-if-false. Donc euh, ben, on va résoudre ce problème maintenant. Donc effectivement, les conditions sont des messages dans Faro. Donc là, je vous ai montré un exemple. Euh, j'ai fait, ben, j'ai une classe euh, temps parce qu'il y a weather is raining, donc si jamais il pleut, ben, s'il pleut, si c'est vrai, ben, je vais prendre euh, mon, mon parapluie et puis sinon je vais mettre mes lunettes de soleil. Et if true, if false, ben, maintenant vous voyez bien qu'il y a des deux petits points là, ça veut dire que ce sont des messages à mots-clés. C'est un message à mots-clés, donc le message if true, if false est un message à mots-clés, il est envoyé à une instance de booléen. Bon, bien sûr il est, il est vraiment très optimisé par le compilateur, en fait il n'est pas envoyé, mais conceptuellement il l'est. Donc si vous voulez écrire, si vous voulez redéfinir la méthode si, alors, deux points, sinon, dans Faro, vous pouvez le faire de la même manière que la technique que je vais vous expliquer. Il se trouve qu'on en a tellement besoin de cette méthode if true if false et on veut qu'elle aille absolument hyper vite, que elle n'est pas invoquée, le compilateur euh, euh, l'inline et fait des jumps à la place. Mais pour le, pour le cours, on va voir comment ça fonctionne. Donc moi, ce que je voulais vous demander, c'est proposer une implémentation. Maintenant, vous, vous connaissez les blocs. Vous connaissez ce qu'on a fait sur euh, true et false, avec or et not. Vous pouvez le faire sur if true if false. Donc hein, en gros, si un receveur false, bah, est false, qu'est-ce que je vais rendre Je vais rendre 5. Si mon receveur est vrai, bah, je vais rendre 3. Et encore une fois, on n'a que des objets, des messages et des blocs. Ça devient un peu lassant, mais c'est comme ça. Donc, maintenant vous vous rappelez que des crochets euh, gèlent l'exécution de leur corps, de l'expression qu'ils contiennent, et que le message value va forcer l'exécution du code gelé. Donc avec ça, plus note et OR, vous devez savoir implémenter les conditions. Et vous devriez être capable d'implémenter euh, si, alors, sinon de la même manière. Donc je vous laisse deux secondes pour réfléchir. Bon alors, comment c'est implémenté ben, C'est implémenté exactement de la, manière, de la même manière que or ou not. Dans la classe true, j'ai une méthode qui s'appelle if true, if false, avec deux arguments. Un bloc pour le, pour la, le true, un bloc pour le faux. Et qu'est-ce que je fais ben, Quand je suis, je suis dans la classe true, ben, je vais exécuter le bloc true. De la même manière, quand je suis dans la classe false, je vais avoir la même, mé la même méthode avec les deux mêmes arguments, mais là, ben, vu que je suis dans la classe false, je vais exécuter le bloc faux. Et du coup, j'ai l'implémentation des booléens. Alors comment ça marche Eh bien comme ça Ça veut dire que là, quand je suis en train d'envoyer de, le message à mon booléen qui en fait est true, je lui envoie if true, d'où quelque chose qui est, d'où quelque chose false, je vais chercher la méthode if true, if false dans la classe true, c'est celle-là, ah bah tiens, il me dit d'exécuter le bloc true, ah bah je vais exécuter le bloc true, maintenant je suis dans, j'envoie un message, b est un booléen false, j'envoie le message, je cherche ici, je trouve if true, if false, ah bah tiens, là, je dois exécuter le bloc qui est passé qui est le bloc false, donc je vais faire le bloc false. Hein donc vous ne pourrez pas tester en mettant un breakpoint dans if false parce que c'est optimisé et puis le système ne supportera pas, mais par contre, ce que vous pouvez très bien faire, c'est que je vous suggère d'implémenter de la même manière sinon ou si alors, donc si alors un bloc, sinon un bloc 2, et de l'implémenter. Vous pouvez mettre un breakpoint dedans et expérimenter. Donc finalement, qu'est-ce qu'on a vu, qu'est-ce que qu c'était que encore que cet exemple on a vu qu'envoyer un message sélectionne la bonne méthode, comme d'habitude. Là, on a choisi de laisser le receveur décider par lui-même quel était le comportement qu'il devait avoir. Et on a vu à l'œuvre le fait que les crochets pouvaient euh, friser l'exécution et que value allait forcer l'exécution d'un morceau de code.